Bonjour, alors vous savez tous ce que c'est, hein c'est une ordonnance. Et euh, ce que je voulais vous dire, euh, c'est que j'ai eu une discussion avec une dame qui, qui avait du mal à comprendre et je me suis dit, si c'est évident pour moi, ça ne l'est peut-être pas pour vous, donc euh, ben, je voulais vous en parler. Une ordonnance donne euh, la correction, la correction nécessaire à un verre pour rétablir une vision nette. Mais, même avec une correction, même avec une ordonnance, il reste une multitude de choix derrière. Ce n'est pas euh, juste que a dit que c'était telle correction, donc c'est tel verre. Ben, non, il y en a une multitude. Il y en a une multitude, je vais vous montrer. Euh, ça, c'est l'épaisseur du catalogue Essilor. C'est énorme, c'est gros, il y a plein plein plein de choses. Et quasiment tous les verres se font dans toutes les puissances. Après, c'est juste une histoire de confort, de confort visuel que vous souhaitez, que vous souhaitez avoir et dont vous avez besoin surtout, parce que, euh, comment dire, le, la, la, chacun a ses habitudes. Hein. Les, les verres vont avoir, selon les puissances, des effets grossissants, des déformations, ou non, à telle distance, euh, voilà. Donc c'est très important pour nous de, de déterminer euh, vos besoins, comment vous vivez, euh, quelles sont les zones de vision que vous utilisez le plus, afin de vous proposer le verre le plus en adéquation à vos besoins. Voilà, c'était euh, juste une, une petite mise au point puisque euh, je me suis rendu compte que ce qui m'était évident ne l'était peut-être pas pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atelier